Commandant Shepard. Kali Sabine Sinan Al-Gilani pour Westerloon News. Auriez-vous quelques instants à me consacrer Qu'est-ce que vous voulez savoir Vous avez l'immense responsabilité de représenter la race humaine. Le public voudrait savoir comment vous comptez vous y prendre. Cela fait 26 ans que l'humanité tente de gagner le respect de la communauté galactique. Sachant cela, qu'est-ce que ça vous fait d'être le premier spectre humain on sait tous que ça aurait dû arriver il y a des années. Le Conseil doit prendre conscience que nous n'allons pas toujours rester en coulisses. Certains pensent que si nous ne faisons rien, le Conseil continuera de nous traiter comme des incapables. Vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où l'on vous demandait de faire passer les intérêts de la Citadelle avant ceux de la Terre. Je crois que le Conseil est assez malin pour ne pas me demander d'aller contre les intérêts de mon peuple. Je suis certaine que nos spectateurs seront ravis de l'entendre, commandant. On vous a placé aux commandes d'un vaisseau de guerre humain très sophistiqué. Que pouvez-vous nous en dire Le Normandie est le fleuron de la technologie humaine. A l'instar de nos porte-chasseurs, il prouve aux autres races que nous sommes capables d'être créatifs. Vous m'en voyez ravi Certains pessimistes prétendent que l'Alliance ne fait pas le poids contre la flotte turienne au hasard. Pensez-vous que ce soit une bonne idée de laisser aux mains de la Citadelle notre vaisseau de guerre le plus sophistiqué Mademoiselle Al-Gilani, vous voyez mon uniforme c'est celui de l'Alliance. Au cas où vous l'ignoreriez, c'est moi qui commande le Normandie, moi et personne d'autre. Je ne vous reproche rien, commandant. Après tout, les ordres sont les ordres, même s'ils viennent d'aliens. Une dernière question, commandant. On prétend aussi que vous seriez à la poursuite d'un spectre renégat appelé Saren. Un commentaire J'en ai assez de vos sous-entendus Espèce de garce Toute l'Alliance va voir ça. Vous pouvez dire adieu à votre carrière.